Voilà, je crois que c'est bon, tu vas pouvoir... Euh, tu peux le refermer, ouais, c'est bon. Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour C'est entre deux averses, donc avec un plaisir euh, que j'aurais du mal à vous dissimuler, entre deux averses donc, enfin, euh, qu'on vous accueille sur le potager qui dit non aujourd'hui, euh, pour euh, assister à la récolte de nos oignons, hein, puisque ça y est, il est temps. Euh, de les récolter. Donc, euh, bon, on a, eu, on a reçu le conseil ici, euh, encore une fois, par des, des copains jardiniers sur le, euh, sur le jardin proprement dit. Euh, D'autres, je pense à Jean-Pierre en particulier, je crois, nous ont euh, conseillé d'attendre un peu, peut-être, et en écartant un peu le risque de pourriture de ces oignons par le dessous du fait de la sécheresse. Sauf que là, voilà, il vient de bien pleuvoir euh, il y a déjà euh, une journée ou deux, là, il a plu encore aujourd'hui. Et je pense que le risque est de nouveau euh, euh, présent. Hein, euh, et donc, euh, bon, puis sommes toutes. Voilà, ils sont prêts quoi ils sont prêts à être récoltés, là nous on en a besoin par ailleurs euh, allez on y va quoi il y a... pourquoi attendre hein euh... donc voilà on va voir un petit peu ensemble ce qu'on a pu obtenir comme comme oignon. a priori c'est plutôt pas mal je vous rappelle qu'au moment de la plantation on avait donc procédé sur des petits euh, talus et euh, j'avais pris soin d'incorporer du sable Hein, euh, sur les endroits où ces oignons euh, allaient être plantés de manière à obtenir un sol euh, suffisamment filtrant hein, puisque j'avais cru comprendre que ces plantes-là euh n'admettez pas un sol trop rétenteur en eau hein, et donc euh, pour rendre ce sol plus drainant plus filtrant voilà j'avais incorporé pas mal de sable du sable de rivière hein, bien entendu hein, euh, de manière à, à ne pas non plus apporter de sel dans le dans le sol et, euh, et voilà on va voir ensemble un petit peu ce qu'on qu obtient euh, je vous le rappelle également, bien évidemment ces oignons à l'instar de tout ce qui a été planté ici euh, n'ont reçu ni traitement d'aucune sorte, hein, euh, pas même de décoction naturelle ou quoi que ce soit, euh, purin et autres, il n'y a, a rien eu, rien du tout, ni engrais, d'accord, hein, on compte juste sur euh, la qualité du sol pour essayer d'obtenir de, des plantes convenables, hein, des, des, des légumes et donc des récoltes ensuite convenables. Allez, on y va, on va regarder ça ensemble. regardez mmh. <rire> voilà c'est quand même de la belle plante alors on a peut-être eu de la chance hein. on n'a pas subi d'attaque particulière bon il y avait un peu de rouille sur les sur l'ail et là sur les oignons honnêtement c'est plutôt pas mal je me demande quand même si je les ai suffisamment enfoncés dans le sol au moment de les planter. mais oh Oui, je pense que oui, ça doit aller. Et puis avec ces petites pluies qu'on vient d'avoir, c'est plutôt facile à arracher. Ce qui a aussi de très enthousiasmant, c'est qu'on va se libérer de la place pour le coup euh, qui va nous permettre... Euh, eh bien de venir euh, replanter d'autres choses, je pense en particulier aux navets qui sont si chers à Séverine, et puis euh, aux choux, hein. je pense qu'on va pouvoir essayer de ressemer encore quelques choux en minimote, et puis de pouvoir, euh, pouvoir les mettre de manière à, à les obtenir peut-être à maturité un peu plus tard, à l'automne voire début d'hiver, ça sera bien. Bon alors c'est pas une réussite pour tous hein. Alors qu'est-ce qui explique que certains se développent fort et d'autres non Ça par contre je n'en ai aucune idée. C'est-à-dire que c'est un, je sais pas sur quel paramètre agir euh, pour essayer d'avoir uniquement des oignons comme ça et puis pas trop des oignons comme ça quoi. Euh, voilà. Là euh, je sais pas, je sais pas sur quoi il faudrait agir pour euh... Enfin, dans l'eau, euh, la majorité, quand même, sont clairement de ce gabarit-là. C'est plutôt pas mal. Alors, ces oignons ont été plantés en rang, euh, alternés ici avec les carottes. Euh, là, il y a quelques choux euh, avec les oignons qui sont entre deux. Hein. Ça a été le, le principe euh, qu'on a adopté ici. Hein. Euh, donc, l'alternance entre les différentes espèces cultivées. Et bien entendu, euh, alors vous ne l'avez pas peut-être perçu là sur le film, mais on se déplace de planche en planche. C'est-à-dire que tous les oignons n'ont pas non plus euh, été plantés dans la même planche de culture. Ça c'est très important. Euh, en cas de problème, si problème toutefois il y avait eu, et eh bien euh, ça nous aurait permis d'éviter, je pense, en tout cas je l'espère, de limiter une propagation euh, de ce problème euh, à toute la culture. Hein, ça c'est vraiment important. Et puis euh, ah voilà, quand je récolte des oignons comme celui-là, enfin des oignons rouges ici, hein, tout à l'heure c'était des oignons jaunes. Je peux pas m'empêcher de penser à, à ce film qui avait été diffusé sur France 2 il y a quelque temps, qui s'appelait « La mort est dans le pré hein, », qui traitait du problème des, des pesticides euh, utilisés par les agriculteurs, et puis des dommages occasionnés par ces pesticides. Et je repense à cet agriculteur, euh, euh, ma foi très courageux, qui témoignait justement au sujet de sa culture d'oignons, et, et qui répondait ceci à son collègue qui lui demandait s'il consommait ses propres oignons. Il lui répondait que non, il n'en était pas question, son épouse n'était pas d'accord. Et à la, à la question suivante qui était « Mais pourquoi donc ?» Eh bien parce qu'elle savait tout ce qu'il y mettait, hein, euh, à savoir environ 25 pulvérisations par an hein, de pesticides. Hein, 25 hein. Voilà, cet oignon-là, il n'a rien reçu et eh bien ma foi, on en est très content. Hein? Je pense quand même que ça fait réfléchir un petit peu. Allez, on y va, on continue oignons rouges dont je pense qu'il va falloir les consommer euh, si j'ai bien compris en, en primeur hein, euh, et puis euh, les oignons jaunes après puisque les oignons jaunes devraient normalement euh, des jaunes de mulhouse devraient normalement conserver euh, se conserver plus facilement que ces oignons rouges hein, voilà j'essaye <rire> voilà donc notre récolte pour cette année au niveau des oignons ben on est quand même plutôt content. c'est notre première année il ne faut pas l'oublier, on n'a absolument aucune expérience on a fait beaucoup de bêtises je vais encore vous montrer un exemple euh, d'une connerie qu'on a pu faire euh, avec euh, deux choux qu'on a planté euh, beaucoup trop près l'un de l'autre et clairement ça ne marche pas du tout, enfin il y a, y a un problème d'espace euh, évident euh, hein, qui ne l'était pas pour moi en démarrant puisque je ne connaissais pas le développement de ces choux et ça fait partie des bonnes leçons qu'on prend pour l'année prochaine voilà donc pour ces oignons, euh, encore une fois sans intrants, hein, ni traitement, ni engrais juste quelques mesures euh, prophylactiques alors la prophylaxie c'est quoi Eh bien c'est en quelque sorte tout ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre de manière à éviter les problèmes notamment phytosanitaires chez nos plantes. Hein, euh, le fait d'avoir obtenu un sol suffisamment drainant par exemple euh, un espacement correct, euh, une surveillance un peu la, la cohabitation aussi avec euh, d'autres plantes qui vont bien etc. tout ça c'est ce qu'on appelle des mesures prophylactiques hein, et manifestement ça, ça suffit à obtenir des récoltes satisfaisantes alors ça c'est une échalote que j'ai arrachée par erreur en la prenant pour un oignon et euh, ben, <rire> je l'ai prise pour un oignon à cause de sa taille donc là encore je crois que ça augure une très très belle récolte au niveau des échalotes ce sera pour un petit peu plus tard alors bienvenue pour un petit tour dans la jungle euh, ça se développe très très fort, vous m'aviez prévenu hein. euh, effectivement c'est vigoureux tout ça euh, le point positif c'est que c'est aussi très fructifère il y a beaucoup de tomates euh, cette plante là qui me semble être un concombre et pour le coup je suis à peu près sûr a commencé à fructifier aussi vous pouvez voir ce que ça donne euh, comme fouille pour le moment et euh, celui-ci dont on a parlé précédemment alors euh, les avis divergés on me parlait de potimarron euh, mais aussi de Potiron alors euh, jaune de Paris, je crois, et il est évident que ça commence à, regarder on commence à avoir un fruit là qui, qui fait son poids, hein. il va peut-être falloir que j'envisage un, un système pour le soutenir un petit peu, euh, euh, d'autant plus qu'il n'est pas tout seul, qu'il y en a un second qui arrive ici, et j'ai même cru euh, déceler un troisième fruit, voilà, ici, en cours de formation, ça va peut-être commencer à faire un peu lourd, euh, pour la plante quoi donc euh, je vais peut-être essayer d'imaginer un petit système de hamac comme on me l'avait suggéré euh, dans un commentaire précédent c'était une très bonne idée ou alors décrocher la plante et la poser mais là euh, vu l'occupation au sol ça me paraît un petit peu compliqué euh, voilà hein, ça, ça se développe bien et ce que je voulais aussi vraiment euh, euh, partager avec vous c'est le fait que euh, je ne respecte pas toujours ma parole <rire> et euh, bien que j'ai prétendu dans une vidéo précédente ne pas tailler mes tomates j'ai quand même procédé à une très très légère taille vraiment succincte hein, sur les feuilles du bas de certains de ces pieds ici alors euh, tous les pieds n'étaient même pas concernés d'ailleurs hein, mais certaines feuilles avaient vraiment euh, tendance à se à se tenir prostrait, très près du sol, et ça me compliquait vraiment euh, le travail d'arrosage. Euh, en avançant en saison, il est de plus en plus important, euh, primordial même, de faire attention à ne pas trop arroser le feuillage. Et là, c'était vraiment compliqué dans ces conditions, vous pouvez facilement l'imaginer en voyant, euh, voyant l'état de la serre, hein, tel qu'elle est aujourd'hui. Donc j'ai quand même procédé à une petite taille des feuilles du bas, mais alors de manière très très légère, hein, très très légère, et uniquement là encore, finalement, euh, euh, dans le but de d'établir une euh, eh bien une euh, mesure prophylactique, un peu comme j'en parlais tout à l'heure pour les oignons, hein, hein, c'est-à-dire euh, comment veiller par des opérations euh, simples, et euh, eh bien à limiter l'apparition du problème avant d'avoir à le traiter. Quoi. Donc là, en l'occurrence, ça a été par la suppression de certaines feuilles qui sont très très près du sol. Enfin, pour pas, Je vais pas dire qu'elles rampaient, mais c'était presque ça. Voilà, voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. C'est de nouveau dans la serre que je vous quitte. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois au potager qui dit non. Ciao, ciao C'est au milieu de notre gazon fleuri qui évolue du, du bleu vers le rouge que moi, je vais vous dire au revoir. Je vous quitte et je vous dis à bientôt. Au revoir